Come on guy come on, go, go outside, go outside. Don't murder you. Qu'est-ce que Don't fight. Don't fight. Vouloir dire ne Okay, peace, okay, peace, peace, my friend. Okay, okay, c'est bon, ça change, La belle map. Alors attendez, là-bas on a la ville, donc on a high rise. On a la map dôme là où, oh merde, c'est là que j'aurais dû aller dès le début. Parce que j'ai jamais encore vu, mais les gars, pour ceux qui ont joué à MW3 Qui a joué à MW3 dans le chat, les gars Ah, la caméra qui refait des siennes C'est une vanne, ce qui se passe Moi, direct, je me déploie là-haut, je pense hein. Oh, c'est trop stylé, mec Vas-y, je vais aller là, hein. On va aller voir Oh, ça va être insane Donc, c'est ma première fois, les gars, hein. Tout premier déploiement, juste en dessous c'est rise Ok j'adore. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer euh... oui. oui, oui, il y a des caisses. Alors les caisses ne font pas de bruit, je pense que c'est un bug. Je pense que c'est un bug. Oui, je pense qu'il y a des petits bugs de son. Le petit SPX-50 qui fait toujours plaisir. Oh putain, et là, il y a la map multijoueur juste derrière. Il <rire> y a la map multijoueur juste derrière. Ok. Ça fait kiffer, ça. Ça fait le café. La map Arise juste en dessous. On va pas s'y attarder. Oh là là, c'est stylé, ça. Ok. Ça, on avait remarqué, hein, en guerre terrestre avec KevKevCo, le parachute, il a une meilleure maniabilité que sur le Warzone Number 1. Le parachute sur le Warzone 1.0 C'était dégueulasse Et là il y a une C'est beaucoup plus souple Beaucoup plus intuitif Donc je pense que ça va nous sauver la mise Les armes elles sont posées au sol Genre Genre trop bien en fait C'est pas pratique Ah oui c'est pas pratique maintenez j'ai pour insérer les plaques Non non moi c'est ça moi ma plaque d'armure Voilà Ok Et là c'est la map multijoueur C'est trop rigolo Vas-y on y va c'est la map embassy et un hélicoptère en plus Incroyable Ah je me balade hein. là c'est vraiment on se balade hein. Ils ont patch le bug de fly Le glitch euh, qu'on fait avec Kev je sais pas du tout Mais euh, si tu veux mon avis je pense pas qu'ils les patch Enfin je sais pas en fait Aucune idée on n'a pas retesté entre temps euh, pour être très honnête Ok on récupère toutes les mines qu'il faut Les portes elles font pas de bruit What Ah, c'est marrant. J'essaie de voir hein, si je peux euh, si je peux spotter des, des gars un petit peu, là, mais... Euh... Ah oui, donc c'est bien ça, ouais. Bon, au moins, ils ont pas copié-collé. Alors, on a un shop juste ici. J'ai 1300 balles, mais du coup, on a que deux plaques d'armure. On peut pas... Euh... On peut pas se claquer plus de plaques d'armure. Oh. Ah mais quoi Non C'est le pire début d'expérience possible ah, c'est fort ennuyeux ce qui vient de se passer. Oh merde, j'ai pas regardé la cinématique. J'ai pas regardé la cinématique. Par contre, j'ai les collègues, ils ont que des problèmes. Euh, c'est depuis longtemps je vois un diamant et je veux le prendre, sauf que je sais pas si ça va être classé comme Vox, ce diamant et. Qu'est-ce que tu me racontes, Lixi Salut Lixi Le jeu, on dirait, il est pas différent. Bah, c'est MW2. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec Warzone, premier du nom, c'est incroyable. Ah, avec un random, on fait Ok Oh c'est lourd Viens on est potes mec On peut ramasser des trucs au sol Mais bah, il était FK Attendez, moi je vais atterrir sur l'hélicoptère carrément. Oh ça a fait boum T'as trop le sème toi Ouais, je m'en fous parce que je me suis fait fumer comme une victime tout à l'heure Donc voilà moi je me venge euh... Oh putain y a des sacs à dos et tout What J'y comprends rien Mais c'est stylé Tab maintenir pour ranger Ok Eh c'est pas facile hein Kevin hein. Mes bugs sont finis j'ai amélioré mes shaders C'est pas facile hein la prise en main Y'a personne par contre sur la map c'est euh, affolant On dirait vraiment verdansk hein on dirait. On dirait vraiment Verdansk. Hein. Et ça, ça me fait bander. Hein. Et ça, ça me fait bander. Hein. Oh, en skatepark. Oh là là, regardez les petits ponts et tout. Oh là là, c'est trop mignon, regardez. Oh non, on m'a vu. On m'a vu. Alors, comment je peux faire Si je veux... Voilà, d'accord. Ah, c'est pas pratique, quand même. Et hein. je peux quand même scroller en même temps d'être dans le sac. Ok. Faut le savoir, tout ça. C'est. Est-ce qu'il y a du maquillage Armoire à pharmacie Mais non. Tu peux ouvrir l'armoire à pharmacie. Et Tu récupères des stimulants, par exemple. Ah, oh, putain D'accord. En fait on a, les gars on a un sac à dos Pour te mettre une troisième plaque il te faut un sac à dos Voilà Et, et j'ai un sac à dos ce qui fait que j'ai 4 stimulants Au total What the fuck Non il y a trop de choses mec Là j'imagine c'est pour une, un atout genre drone Ça je sais pas ce que c'est Et ça je pense c'est aussi des atouts dans la zone des Ok il y a un mec Il y a un mec qui a drop J'y comprends rien et en même temps je comprends C'est vraiment super bien fait Y'a un mec qui a drop là. C'est vraiment... Alors toi t'as trop le seum. On peut se permettre de faire des trucs comme ça vu le nombre de grenades qu'on peut avoir sur soi. C'est vraiment super sympa quoi. Comment je récupère Sac. Ok donc ça récupère automatiquement les gars. Ça récupère automatiquement. Est-ce que t'as déjà joué, Kev J'imagine que oui, du coup, vu ce que tu me racontes. Donc c'est trop cool. Comment t'as as trouvé euh, le, le gameplay là C'est incroyable, hein Je sais pas si en stream on comprend, mais putain, c'est. Fallait tenter. Redé, il est là. Hey man, hey man, I'm here. Sento una voce, visto? I'm here man. Look up, look up, look up, look up. Come on guy, come on, go, go outside, go outside. Don't shoulder that you. Che cosa che si dice? Don't fight. Don't fight. Vuol dire non sparare. Okay, peace. Okay, peace, peace, peace my friend. Okay, okay, sei mo' facendo così, eh. Don't shoot. No, no problem Mec c'est trop stylé de pouvoir communiquer C'est trop stylé La Ah d'entendre les autres Ouais ouais c'est incroyable Non je croyais que le son était trop fort Non c'est pas directionnel C'est pas comme Mumble malheureusement Mais du coup on a le droit de faire des alliances du coup En soi rien nous interdit C'est incroyable Guy, I'm friend, I'm with you, I'm friend, I'm with you. Euh, Par contre, ouais, raconte pas ta life, frérot, euh, je me casse J'en peux plus J'en peux plus de l'entendre, je me casse Vas-y, on va retourner sur Dome. Hein. Eh, vous êtes au courant que depuis cette première game là j Oh salope J'ai fait trois fois le tour de la map hein, quand même hein. Je tiens à vous le dire hein. Tu m'auras pas... Ah ça y est, je suis de nouveau vulgaire Warzone, warzone, warzone me revoilà, je suis vulgaire je suis désolé. J'ai vu en parachute. Dans la zone des oui, Oui, bah j'ai vu. Allo Il est où, mec Il est où Il est où Les caisses de ravitaillement sont de nouveau Alors T'as voulu me niquer Et là ça récupère tout seul Et eh bah ben, ça change de mon tout premier déploiement sur Warzone 1.0 Où je suis mort genre direct et genre j'ai fait 0 kill Là c'est quand même déjà plus intéressant Donc euh, t'inquiète j'ai hurlé au moins 1000 injures toute la journée J'ai vu sur Discord euh, T'as euh, ton humeur Du coup t'as l'air bien de mauvaise humeur Complètement complètement Il a trop le seum Il a trop le seum C'est ché pour moi, c'est ché pour moi, voilà. C'est ché pour moi, mais mec, incroyable C'est super intéressant Vous avez fini 15ème Non. T'imagines le top 1 pour la première game Ah, c'était cool